Meilleur moyen de détruire un parc de véhicules Tout casser Faites tomber leurs défenses et ne leur laisser qu'un tas de ferraille ah Ciblez-les de balles ah Oh, ça doit pompure du bien Prenez garde Préparez-vous, agent. Prenez la menace au sérieux, agent. Plus agent. Vous avez attiré l'attention de Terranova. Ils vont venir vous chercher. Les renforts ennemis sont en route vers votre position. Menace identifiée. Éliminée à vue. Vos ah bah. troupes au sol ont été éliminées. Vous de nouvelles forces de sécurité en approche. Détruisez la source d'alimentation, puis attaquez ces véhicules. À toutes les unités, la cible est dans la zone rouge. Reconfiguration des détecteurs. Cible perdue. Vous à l'abri Agent repéré, toutes les unités à l'attaque. Pas gelé. Yeah. Vous avez de nouvelles forces de sécurité en approche. On a l'agent visuel. Ouvrez le feu. Pas mal du tout. Comment faire, Aja? Détruisez le champ de force et faites sauter les véhicules. Les parcs de véhicules sont au cœur de l'oppression des exécuteurs. Neutralisez leur transport et ils seront impuissants. Bien, l'heure de la vengeance a enfin sonné. C'est une question de contrôle.